à toutes et à, et à tous qui, est, euh, qui pu vous, vous libérer pour participer à cette à ce petit étang d'échanges euh, j'espère que vous m'entendez bien si c'est pas le cas vous me faites vous me faites signe euh, ben j'ai j'ai voulu vous, vous parler d'une d'un projet un, une action auquel j'ai été amené à, à contribuer avec beaucoup de plaisir puis d'autres collègues d'ailleurs du centre de, de toulouse Michel Durus y a participé, euh, Laurent Hazard aussi euh, pour euh, un petit moment, et euh, que je trouvais euh, intéressante, euh, utile, et puis qui euh, est dans une phase qui appelle à, à des contributions de votre, de votre part ou d'autres euh, organismes, donc je peux vous expliquer, vous expliquer ça. Alors le, le, le point de départ, c'est euh, des discussions, des échanges qui se font dans différents cercles sur euh, ben, où se décident les orientations de la, de la science, qui, qui prend ces décisions, euh, euh, pourquoi, pourquoi il y a des, des choix qui sont, qui sont faits, euh, qu'est-ce qui justifie qu'il faudrait toujours plus de, de savoir. Euh, quel est le rôle de cette science qui devient un mode dominant de, de représentation du monde, qui devient un instrument de politique, euh, qui sont parfois surévalués ou parfois mal, euh, mal utilisés, et, et qui, euh, d'après nous, enfin certaines personnes que je vais vous préciser, nous conduisent à réfléchir à comment on pourrait se réapproprier les sciences, non seulement dans leurs résultats, mais aussi dans la façon dont elles se, dont elles se construisent. Alors une, un, un bel exemple, euh, le hasard du calendrier euh, de cette, euh, cette euh, réflexion-là, c'est la tribune qui vient d'être publiée euh, hier par une des animatrices de, du projet dont je vais vous parler, la horizontaire, euh, Au-delà de qui euh, interpelle notre euh, ministre de la Recherche, Madame, euh, Madame Vidal, euh, sur justement la façon dont sont décidées, euh, l'attribution la, des, des moyens, la façon dont sont organisées un certain nombre de, de priorités en termes de, de recherche. Et euh, bah c'est un, un des endroits où ces grandes priorités de recherche sont définies et qui nous impactent tous, c'est au niveau européen, et c'est notamment ce qui s'appelle aujourd'hui Horizon Europe, qui est la planification de la recherche pour les prochaines années de, au niveau européen et qui pose un, un certain nombre de, de bases, de points de départ, de postures qui sont une un espèce de mélange assez étonnant de choses sur lesquelles on peut ne peut qu'être d'accord sur le développement durable, le progrès social et puis en même temps euh, la croissance de la productivité, de la compétitivité sur lequel on se dit mais tiens mais, mais pourquoi ça irait de soi que ces éléments-là, ces valeurs-là seraient euh, forcément le point de départ de, des choix des choix scientifiques. Ça pose aussi euh, une hypothèse assez forte euh, en imaginant que c'est toujours la science qui a été à l'origine du du progrès. Euh, et de l'amélioration des conditions de vie c'est loin d'être si évident pour toutes les créations scientifiques qui ont pu, nous, qui ont pu se produire et c'est parce qu'il y avait ces discussions-là ces échanges et notamment au sein de l'ATECOPOL de l'atelier la hein, d'écologie politique qui a émergé euh, il y a un peu plus d'un an maintenant l'idée eh de réfléchir d'essayer de réfléchir autrement et le projet s'est euh, appelé Horizon Terre vous voyez l'analogie avec l'horizon Europe. L'Europe, c'était un petit peu limité. Et euh, qui a visé à rassembler euh, un certain nombre d'acteurs euh, pour euh, réfléchir à ce que pourrait être une autre forme de recherche qui soit responsable et engagée. Alors, ces acteurs, à l'origine de, ce, de cette action, c'est une, une association très importante qui s'appelle Science Citoyenne, qui fait beaucoup de, de, de travail... Euh, promouvoir une recherche plus participative, pour rendre plus lisible et partagée et démocratique les choix en termes de recherche. C'est l'association Ingénieurs sans frontières et puis c'est l'atelier d'écologie politique que vous connaissiez bien je pense à Toulouse. Et ce petit collectif a décidé de rassembler euh, une, euh, on était presque une soixantaine de personnes au moment où tout le monde était actif pour réfléchir à ce que pourrait être une, une forme d'alternative à Horizon Europe. Alors on a pris un peu ça comme point de référence, mais finalement c est, c est ce les réflexions que l'on a eues, elles sont valables pour beaucoup d'autres orientations en termes de recherche. Ce n'est pas que des chercheurs, il y a des chercheurs, mais c'est aussi des responsables associatifs, c'est aussi des, euh, des acteurs de la, société, euh, de la société civile, bien sûr intéressés par cette question-là, motivés pour faire une, une proposition. Donc ça n'a rien d'un collectif qui serait représentatif de la société française. Hein. Ce n'est pas un, pas un, comment, un truc euh, citoyen euh, dont on va écouter vaguement la, la, la parole. Là. Donc c'est bien des gens qui avaient des, des idées, mais pas que des scientifiques, et puis, on s'est réunis pendant trois, quatre week-ends, plus du travail en, entre les deux, pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être, à nos yeux, une autre façon de concevoir la recherche et des orientations de recherche qui nous paraîtraient être plus, plus pertinentes et qu'on pourrait proposer. Alors, le cadrage, la démarche générale, donc c est, c est, c est ces échanges, ce que l'on a essayé de faire, c'est de produire un, un document un, sur lequel on puisse s'appuyer, sur lequel on, on puisse mettre à, en discussion, et j'y reviendrai, qui à la fois euh, reprécise un petit peu le cadre général de nos réflexions sur la, sur la recherche, pourquoi on a justifié et on pense qu'il faut modifier cette façon de, de l'organiser. On a essayé, on a choisi trois thèmes. Euh, parmi tous les thèmes qui étaient euh, proposés dans la, la feuille de route recherche euh, européenne. Donc il y a un thème sur la santé, un thème sur euh, énergie, mobilité et, euh, et habitation, et puis un thème qui m'a particulièrement intéressé sur agriculture, alimentation. Et pour chacun de ces, de ces thèmes, eh bien, on a essayé d'expliquer de, bah, et de justifier pourquoi il nous paraissait important et pourquoi il y avait d'autres façons de les, de les traiter que ce qui était classiquement proposé, et pour chacun d'entre eux, de définir des domaines d'intervention, des grandes questions qui se posent et de les décliner en ce que pourraient être des questions ou des sujets de, de recherche. Bien sûr, comme ces thèmes se, se recoupent un peu, on a aussi, vous verrez, proposé des, des, des questions qui sont interthèmes et d'autres questions qui n'étaient pas couvertes. L'idée de cette structuration-là, c'est qu'on s'est inspiré du modèle proposé par Horizon Europe. Horizon Europe, euh, il y a un document de, de cadrage qui suit à peu près ce plan-là, et on est à peu près collé avec la façon dont c'est décrit, euh, et dont les, les questions sont, sont posées, ou les thèmes sont proposés. Alors, bien sûr, on a eu beaucoup de débats de se dire, mais finalement, pourquoi coller à ce format-là, qui, euh, qui est critiquable à mains égards c'était l'idée que ça puisse vraiment interpeller les, et les scientifiques et des, des politiques et des décideurs pour bien leur montrer que oui, il est possible de présenter les choses différemment et de les aborder différemment. Voilà, Donc c'est un petit peu la, la feuille de route sur laquelle on a, on a travaillé, on a échangé et puis on, on, euh, on s'est donné euh, quelques... Quelques guides, quelques éléments pour, pour aider notre, notre réflexion. J'ai essayé de les résumer là, peut-être que mes, mes petits camarades qui ont participé à ce travail-là n'auront pas forcément exactement la même liste, mais moi c'est ce que j'en ai retenu. C'est d'abord de partir de ce que l'on souhaite, de ce que l'on souhaite en termes de, de futur, pas forcément de la recherche, mais de futur en termes de monde dans lequel on a envie de vivre demain, compte tenu des menaces qui, sont, qui pèsent sur nous, compte tenu d'un certain nombre de choses. Ça nous a poussé à ne pas se limiter aux problèmes et à la quête des solutions. On a fait le constat que beaucoup des recommandations et des propositions qui étaient faites en termes de recherche, c'était souvent ce qu'on appelle du solutionnisme, c'est-à-dire il y a un problème, voilà, on l'a plus ou moins bien circonscrit et cherchons la solution. On a un changement climatique, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à ce changement climatique et On s'intéresse finalement, jusqu'à maintenant, assez peu au à, à, à vraiment s'attaquer aux causes. Alors, on les connaît, on les comprend, mais comment on peut agir sur ces causes-là Donc, nous, on a essayé de ne pas se limiter à, être, à faire des propositions qui soient juste du solutionnisme. De ne pas se limiter aux technologies. Euh, la recherche, ça n'est pas que des éprouvettes et des grands appareils et des grands équipements. Ça peut en faire partie, mais pas uniquement. Et il y a d'autres façons de l'aborder. La, de ne pas se limiter aussi à ce que l'on sait faire. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'effet lampadaire, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir faire des recherches avec les dispositifs et les matériels et les, les que l'on a à notre disposition. Puisque l'on a un accélérateur de particules, bien, beaucoup de recherches, on va utiliser cet accélérateur de particules. Puisqu'on sait faire et découper du génome en tranches, bien, on va faire de la recherche. Qui utilisera cette, cette technologie-là? Puisqu'on sait faire et envoyer des satellites, on va faire de la recherche qui utilise ça et, et on prétend que, en tout cas, un certain nombre de, de, de, de recommandations, de propositions qui sont faites dans Horizon Europe, ça, ça consiste à ça. Puisqu'on sait le faire, autant nous en servir, et certainement qu'il en sortira quelque chose. Et enfin, de ne pas se limiter à un contexte de croissance, de compétitivité euh, économique. Il peut y avoir d'autres euh, dimensions. Voilà, ce travail, ça aboutit à un document d'une bonne centaine de pages, Horizon Europe, que vous pourrez consulter. Là, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire, qui, qui reprend tous ces éléments de, de cadrage, de, de réflexion, et puis sur chacun des, des grands domaines, santé, énergie, habitat, mobilité, agriculture. Eh bien, on a développé assez longuement ce qu'on imaginait imaginez comme piste de recherche. Et puis, vous avez d'autres questions qui sont, qui sont un petit peu rajoutées, là, qui sont indiquées à la fin sur le, sur le plan. Donc, vous pourrez consulter ce, ce document qui est quand même assez, assez conséquent. Maintenant, ce document, il est, il est à la fois fini et à la fois pas fini. C'est quelque chose de, de transitoire. Intermédiaire qui est le fruit de notre travail d'une voilà, cinquantaine de personnes, pas forcément des experts dans le domaine, euh, qui avons fait euh, ce qu'on pouvait avec le temps qui nous était imparti et puis avec euh, les moyens qui étaient les nôtres et nos connaissances. Donc on est bien conscient que tout cela c'est euh, imparfait, euh, pas, pas satisfaisant sans doute sur un certain nombre de points. Et donc, L'idée euh, portée par le, par le groupe, c'est de mettre ce document-là aujourd'hui en, en, en négociation, en discussion, ouvert à la concertation avec l'ensemble de la société des parties prenantes, que ce soit des citoyens ou que ce soit des structures plus organisées, des associations, des laboratoires, des collectifs de, de chercheurs ou, ou qui, qui voudra euh, contribuer. Et donc, cette consultation... Elle a, elle a démarré, elle, elle, devra, elle va se terminer normalement en avril, peut-être qu'elle sera, sera prolongée parce que pour l'instant la, la mécanique n'a pas encore complètement pris, donc on essaie de relancer un peu cette, cette possibilité-là. Vous en tant que chercheur, mais peut-être en tant que citoyen, ou nous en tant que collectif, eh bien, nous pouvons nous rendre sur ce site « Décidime, science citoyenne à OVH ». Il suffit de s'inscrire ou pas s'inscrire, d'ailleurs on peut contribuer sans s'inscrire, sans et puis il y a tout un dispositif très bien expliqué, je ne vais pas vous faire le, le, la présentation de la, de la notice, qui vous permet à la fois de consulter tout l'ensemble de, des documents, de chacune des, des rubriques de façon euh, organisée, et puis d'y contribuer, de porter à la fois des ajouts, euh, des critiques, des remarques, euh, d'interagir de, sur, ce, sur ce document, peut-être peut aussi dire bah, c'est super, et on est Très content et ça nous va bien, euh, pour pouvoir euh, l'enrichir le, et, le, et le faire évoluer. À l'issue de cette euh, phase de, de concertation, ce document bah, il va être à nouveau euh, repris on va le, le retravailler, l'affiner. Il devrait être, in euh, fine, euh, publié, diffusé et proposé euh, comme un, un, un levier pour euh, euh, bah, aller discuter, notamment par des associations comme Sans Citoyenne avec euh, bah, des interlocuteurs, qu'ils qu soient au niveau européen ou au niveau national, sur euh, la recherche, elle pourrait être autre. Voilà ce qu'on peut vous proposer. La façon de construire les programmations de la recherche, la façon de décider, elle pourrait être autre. Voilà comment on a fait. On pourrait appliquer ça dans les même, euh, même démarche. Voilà en gros le, la démarche d'ensemble. De, alors, je rentre un tout petit peu maintenant dans, le, dans un peu plus de détails sur agriculture et alimentation. Euh, on a beaucoup, beaucoup discuté, échangé. D'abord, on a fait le constat que ce qui était proposé par l'Europe, c'était quand même pas tout à jeter. Il y avait quand même des choses extrêmement euh, intéressantes. Voilà, donc, il euh, ne pas, faut pas forcément le, voir cette proposition-là comme une critique de tout ce qui est proposé par euh, Horizon Europe. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui étaient que j'ai découverte d'ailleurs et qui était, euh, qui était intéressante. Mais néanmoins, il me semblait qu'il y avait une autre façon de le, de le présenter, d'autres angles, et nous on est arrivé sur ces quatre grands domaines d'intervention qu'on a, qu a identifiés. Et vous allez voir qu'il dénote un petit peu par rapport à ce que d'habitude on voit pour, pour, pour la science. Le premier, je le développerai un tout petit peu après, mais pas longuement, parce que je veux surtout vous inciter à aller sur Décidim et découvrir tout ça, le premier, c'est autour, on l'a appelé « se relier ». C'est euh, que l'idée que la recherche peut avoir un, un, un travail autour des approches euh, sensibles, systémiques, autour du fait qu'il y a des, des relations entre les, les, les entités, entre les êtres vivants, entre les, les habitants des, des milieux, entre les, les humains et les non-humains, et que euh, s'intéresser à la façon dont se construisent ces, ces relations, la façon dont elles ont évolué, la façon dont elles ont ou non de la, de la valeur, euh, ben, nous paraît être un, un sujet de recherche, un ensemble de recherche en soi qui est euh, fondateur, qui est crucial, qui est central sur euh, la façon dont on veut imaginer notre relation au monde demain. Le deuxième euh, domaine d'intervention, euh, c'est qu'on appelait le bien-vivre. C'est une approche euh, sociale. C'est euh, euh, produire et travailler dans l'agriculture, euh, c'est les conditions de travail, c'est les relations entre les gens euh, qui sont impliqués dans cette activité euh, productive. C'est la convivialité, par exemple. Pourquoi il y a si peu de recherches sur la place de la convivialité dans les activités euh, agricoles ou autour de, de l'alimentation, alors qu'on sait que c'est... Euh, on le ressent les uns et les autres, que c'est des éléments euh, essentiels dans, dans notre euh, envie de travailler. Ou de, de... Donc c'est plutôt cette approche euh, sociale qui est, qui est dans ce domaine-là. Le troisième, et là on rentre dans des choses un petit peu plus classiques, c'est autour de s'organiser. Donc c'est plutôt une approche politique, c'est plutôt autour des, des rapports de force, des, de la gouvernance de l'organisation des forces économiques et politiques et de leur rapport de force entre ces deux grandes puissances euh, bah, qu'il faut questionner, euh, réfléchir, étudier euh, et sans doute sur lesquelles on peut agir. Et puis enfin, eh bien, le, le faire, c'est l'approche plus technique et pratique. Alors, c'est plus proche de ce que d'habitude en termes scientifiques, on, on a tendance à mettre en avant. C'est... Euh, quelle technologie, quelle agronomie, quelle façon de, de concevoir, vers quel type d'agriculture. Vous voyez une, une façon de, de concevoir les choses assez différente de ce que propose l'Europe. Le, je, je pourrais aller le, consulter le document pour faire la, la comparaison. Je, sans rentrer dans le détail, parce que là c'est beaucoup beaucoup de textes, mais c'est pour vous parcourir un petit peu le, ce qu'il y a derrière chacun de ces grands domaines. Vous pourrez vous y référer dans le document et après j'ai juste deux petites diapositives de, de conclusion. Donc voilà, ce relier, c'est autour de ces relations entre les différents organismes et les types d'alliances qui peuvent être construites, mais qui sont à étudier. Voilà, c'est bien une entrée en termes de questions de recherche, pourquoi on étudie finalement assez peu ces, ces dimensions-là. Vivre bien, eh bien c'est l'idée de s'intéresser aux ressources qui sont limitées. Ça veut dire quoi, bien vivre, quand on a des ressources limitées est-ce que c'est la croissance perpétuelle de, de l'accès à des, à des moyens et à une alimentation de moins en moins chère et gratuite pour, pour tous, ou, ou ça peut être autre chose C'est euh, de réintroduire de, de l'humanité dans, dans les activités productrices, dans notre relation euh, au vivant, dans les relations euh, les uns avec les autres, voilà, euh, de réfléchir à ces dimensions de... Je l'ai voilà, de convivialité, de place, euh, des activités artistiques, par exemple, en lien avec les activités agricoles. C'est de réfléchir au sens qu'on se donne euh, dans le monde, qui euh, travaille sur euh, la, la, la façon dont on, euh, on, on explique, on redonne euh, à la fois aux consommateurs, aux producteurs, aux agriculteurs, euh, du, du sens à ces produits qu'ils consomment, qui sont dans, leur, euh, dans leurs assiettes. Voilà, donc comment on peut travailler à, à ça. S'organiser, c'est déjà faire un petit peu le point sur euh, la façon dont les instances et les organisations euh, politiques euh, sont, fonctionnent. Euh, je, je vous renvoie à, la, à des débats euh, très récents sur euh, la fabrique de, de l'ignorance. Euh, ça s'insérerait pile-poil dans ces, dans ces questions-là. Comment on étudie ce rapport, ces rapports de force entre différentes tendances c'est euh, le fait de construire des, des scénarios, de réfléchir au concept, par exemple, de, de commun, de réfléchir à ce que c'est que, que l'innovation. Vous n'avez pas le temps de lire ce qui est écrit, hein, ce n'est pas, pas très grave. C'est pour vous donner envie d'aller voir un petit peu plus loin et vous montrer la richesse des questions qui ont été traitées. Le faire, eh c'est autour de, de la construction de, de scénarios, d'imaginer des... des, des scénarios qui soient cohérents entre les différentes dimensions qu'on a essayé d'aborder, c'est euh, ce qui renvoie à l'agroécologie, donc ça c'est plus classique hein, dans, nos, dans nos recherches, euh, comment on gère, euh, quel, euh, comment on utilise les services écosystémiques et, et, voilà, et tout ça. Travailler sur les euh, liens vers euh, l'alimentation, euh, comment on fait pour qu'elle soit à la fois bonne pour la santé, pour la planète et pour euh, l'environnement et pour les agriculteurs et travailler sur les dispositifs ben, d'approvisionnement, de, euh, euh, de transformation, tout ce qui euh, est après euh, l'agriculture. Voilà. Euh, avec un peu de recul, ma, ma, mon ressenti de cette euh, expérience, c'est que ça a été une expérience extrêmement stimulante. Moi, j'ai adoré ce, euh, participer à, ce, à ces activités-là, même si c'était pas toujours facile, parce que c'est il y a plein d'autres choses en même temps. Le Covid est venu percuter euh, tout ça, donc ça a rendu les choses encore plus compliquées. Mais c'était extrêmement stimulant, des rencontres très vivifiantes avec des gens qui ont des points de vue très différents et qui étaient capables vraiment de, de nous secouer un petit peu sur nos bases, surtout nous les scientifiques qui arrivions un petit peu euh, parfois euh, en donneur de leçons. Enfin, je, le ressens, je le ressens comme ça, ça a été vraiment intéressant. Je suis étonné par le résultat qu'on a obtenu, que je trouve très intéressant. Très dense, très riche. Ce n'était pas gagné au début parce que, quand on est parti euh, au début avec des points de vue très, très, très, très, très différents, euh, je crois qu'on était plusieurs à se demander vers quoi on est arrivé. On est arrivé à quelque chose sur lequel on est, on est assez d'accord et qui est riche. Bien évidemment, c'est incomplet, c'est partiel, c'est largement améliorable. Et c'est là où intervient cette phase de consultation et je réinsiste, vous êtes invités à y contribuer. Ça montre en tout cas qu'une autre recherche est imaginable. Alors, ça ne dit pas qu'elle est faisable. En tout cas, on peut l'imaginer, on peut la réfléchir, on peut travailler sur d'autres façons de faire la, la recherche. Et tout ça, ça contribue à fournir des éléments d'une stratégie plus globale. Ce, ce document, il n'est pas l'ultime et la, la, seule, la seule production de ces réflexion. C'est un élément de stratégie d'influence pour construire des plaidoyers sur d'autres façons de de guider des orientations de la recherche et les modalités de, de ces décisions. Et pour nous, dans, nous euh, d'INAFOR, nous euh, chercheurs, bah, moi ça m'incite à me dire mais comment on peut ajuster nos pratiques et nos orientations sachant donc, ces objectifs-là, mais aussi sachant les contraintes. Euh, quand on a euh, des, des personnes qu'on a recrutées, quand on a certaines compétences, quand on a des doctorants, quand on a des stagiaires, euh, ben, il faut aussi tenir compte de ces, ces contraintes-là, qu'on ne peut pas modifier du jour au lendemain. Puis en même temps, on aimerait bien pouvoir euh, ajuster nos pratiques et nos orientations euh, euh, vers les, les objectifs que je vous ai expliqués tout à l'heure. Pour moi, une des façons de faire déjà Minima, c'est de nous pousser plus souvent à nous requestionner plus au fond sur nos questions de recherche et leur justification. Je pense que souvent dans nos articles, dans nos rapports, dans nos documents, c'est finalement un, un passage sur lequel on va assez vite. Voilà, euh, bon, nos questions sont justifiées parce que oui, bien sûr, on a besoin de connaissances sur, euh, sur telle et telle bestiole ou sur tel et tel mécanisme. Est-ce que ça suffit vraiment pour, pour justifier les moyens qu'on y consacre Est-ce qu'il y en aurait d'autres euh, axes, d'autres façons d'aborder ces questions-là Moi, je pense que oui, qu'on aurait besoin de le faire. Bon... Euh, le fait est que j'ai été en même temps euh, impliqué dans plusieurs euh, activités euh, d'orientation de, de, de la recherche euh, récemment, avec euh, le projet d'unité, euh, le document de cadrage du métaprogramme que je, que je coordonne, la préparation du schéma stratégique de département. Euh, je dois dire qu'à bah, la fois, je vois apparaître un certain nombre des questionnements et des points qu'on a identifiés dans nos réflexions pour, euh, horizontaires, et en même temps, toujours une énorme frustration de me dire « mais on en est quand même encore bien loin et on reste quand même bien souvent euh, contingenté, euh, garrotté par euh, une espèce d'inertie de choses qu'on a déjà faites et qu'on veut absolument continuer sans forcément toujours les, les remettre en cause ou même chercher à les justifier. » Tout ça, pour moi, ça conduit à être encore plus un, un partisan d'une science qui soit ouverte, qui montre comment se fait la science, ça c'est important, mais qui soit aussi capable de montrer comment elle se décide, et qui la décide, et comment on décide de ses orientations. Voilà ce dont je voulais vous parler, et...